Je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci, merci Seigneur Jésus, alléluia, merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci Seigneur Jésus. Seigneur nous bénisse richement, levons-nous s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 20, psaume chapitre 20, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 20, nous lisons la parole de Dieu, psaume 20, que l'éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous, nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Le Seigneur soit réellement béni. Non, non, non, jamais ne pas, sera la parole de Dieu, jamais ne pas, sera non, non, non, non, jamais ne pas, sera pleine. Non, non, non, jamais ne Que ton nom soit béni, notre Père, qu'il soit vraiment exalté encore et glorifié encore en ces jours, Père. Nous te sommes vraiment reconnaissants de pouvoir avoir ces jours, ces dimanches, premier jour de l'année. Père saint Dieu dans cette nouvelle année que tu nous as introduit, Père. Ben, C'est vraiment avec beaucoup d'acclamations et beaucoup de reconnaissance à ton endroit. Tu es vraiment le Dieu fidèle, Amen. mon bénémoine, Père Saint. Tu nous as gardé l'année passée. Alléluia. Tu nous as aussi gardé cette année ci si mon -père Mon Père Dieu. Nous te voyons déjà agir mmh. encore pour nous faire. Ben. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous entrons dans cette année avec foi. Avec assurance, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, avec certitude, mon bénémoine Père. Parce que ce que toi tu dis arrivera toujours, Père. Nous avons confiance en toi, peu importe ce que les hommes peuvent penser et dire, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Mais nous avons confiance que ce que toi tu déclares est toujours la vérité, mon sauveur. Oh, nous sommes vraiment heureux. Nous sommes un peuple qui est heureux parce que nous savons que c'est ta main puissante qui nous conduit, Père. Amen. Le troupeau de ton pâturage. Oh, béni soit ton saint nom. Amen. Tous ceux qui ont été sous ta mains Tous ceux qui étaient sous ta conduite, mon roi, ne se sont jamais égarés, mon Seigneur. Ah, parce que tu es notre chemin. Tu es la lumière qui nous éclaire sur le chemin, mon bien-aimé. Béni soit ton Seigneur, Père. Merci encore pour les chants et les cantiques. Merci encore pour l'allégresse, Père Saint-Dieu. Ah, nous voulons vraiment avoir des temps bénis, Père Dieu. Et comme nous le chantons, redonne-nous des jours heureux. C'est vrai, Père. Nous voulons ces jours, nous voulons ces moments Père Saint où nos cœurs, on s'illumine encore davantage dans la Oh, vraiment parfait pour toi, ben, mon Père Saint-Dieu, et aussi, Patrick Bissant, avec la joie du salut, mon sauveur, nous te remercions pour ta conduite, mon père. Oh, nous voulons vraiment nous attacher davantage à toi. Béni sois-tu encore, mon Seigneur, pour tout ce que tu as fait encore aujourd'hui, que tu vas encore faire, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Au travers des chants et des cantiques, tu nous as vraiment bénis, Père. Oh, Dieu, chaque frère et chaque sœur, tu pu exprimer son amour, mon bénémoine, Père et aussi sa reconnaissance, mon roi. Nous avons n'avons que toi, mon bénémoine, Seigneur, car quelqu'un qui doute pour nous aller, mon Seigneur Jésus. Merci pour cette année nouvelle, Père Dieu, que tu nous as donnée. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Oh Dieu, nous prions aussi pour tous nos bien-aimés frères et sœurs. C'est vrai, Père, que tu nous as donné, qui sont souvent en connexion, et qui sont attachés à cet endroit. Seigneur, qu'ils soient vraiment bénis. La louange, la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, à nous la gloire, tout te revient, bien Père Saint-Dieu, et la santé qui nous la donne, mon bien-aimé Père, tu car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Amen. Et que bonne heureuse année. Amen. Que le Seigneur vous comble. Et que vraiment cette année soit vraiment la bonne. Amen. Et une heureuse année. Amen. Parce qu'il a promis d'être avec nous. D'agir aussi. De nous bénir. De nous fortifier. Alors n'ayez plus peur. Mais ayez confiance dans le oui. Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux. C'est ce cantique qui me revient. Il est un nom. Il est un nom. C'est le Il est un Jésus non béni. Nom Oh, Jésus, merveillez-nous. Oh, Jésus, gloriez-nous. En ce nom, je suis guéri. En ce nom, je suis guéri. En oh, ce nom je suis guéri, en oh, ce nom je suis guéri, précieux nom Jésus. chantons son nom parce que nous voulons marcher avec ce nom tout au long de cette année que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir. Nous sommes entrés dans cette année avec la foi et aussi la parole de notre Dieu qui nous fortifie, qui nous annonce déjà aussi ce que le Seigneur notre Dieu sera pour nous. C'est pour ça qu'en tant que fils et fille de Dieu, la peur que nous avons et toutes les inquiétudes doivent rester derrière nous. Nous pouvons que glorifier le Seigneur dans toutes les circonstances. Certes, comme le Seigneur l'a dit, vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, car je vaincu le monde. Nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser le regard que le Seigneur pose sur nous aujourd'hui, nous réalisons que ce sont les regards favorables à notre endroit. Amen. Et que dans notre marche, effectivement, peu importe ce qui pourra se trouver sur notre chemin, il a dit, ne craignez point, Amen. car je suis là. Et c'est ce que le Seigneur a toujours eu à pouvoir dire à ses disciples, même lorsqu'ils étaient aussi épouvantés d'une certaine manière. Et nous ne devons pas avoir la peur, mais surtout avoir la certitude et l'assurance. Puisqu'il est là, et certainement, il nous a fait aussi cette promesse véritable, qui nous a dit, voici donc, je suis avec vous et tous les jours jusqu'à la fin des temps. Chaque véritable enfant de Dieu doit vraiment aussi être consolé et fortifié dans les paroles que le Seigneur, notre Dieu, lui adresse. Le grand problème que nous avons, c'est qu'en un certain moment, nous ne trouvons pas notre place dans les paroles exprimées. Nous réalisons que quand nous les lisons, et nous sont donc étrangères. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur l'a adressé à ceux-là, qu'on regarde effectivement, et que nous, on s'efforce pour pouvoir se dire que nous voulons saisir quand même, être comme, prendre cette part-là aussi. Mais il nous a dit une parole merveilleuse que nous devons nous souvenir. Je ne prie non seulement pour eux. C'est-à-dire que quand on entendait qu'ils s'adressait à... Pierre à d'autres effectivement, pour ce qu'il allait faire pour eux, il dit non seulement pour eux, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par leur parole. Voilà comment le Seigneur nous introduit dans tout ce qui est son programme et aussi dans ce qu'il a eu à pouvoir déclarer. Et puis, il nous montre effectivement aussi comment nous qui allons croire, de quelle manière nous devons nous tenir, parce qu'il a donné les instructions aussi aux apôtres. Que son nom soit béni, nous allons donc nous lever pour lire dans les livres des actes. Les actes au chapitre 3, c'est cela, oui. Et nous commençons à partir du verset 19. Acte 3, 19, il nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été donc destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit donc, le Seigneur, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera donc examiné du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jour-là. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour ce moment béni que tu nous donnes encore, de pouvoir passer ensemble avec ton peuple, Père Dieu. Merci, Père, tu nous as vraiment préservés, tu nous as vraiment fortifiés aussi, Père Dieu, et nous entrons dans cette année, comme nous disons, avec toi, et avec une foi et une assurance aussi sans venant de toi, parce que nous traversons toutes et nous arrivons aussi au bon port, avec toi nous ferons exploit, et nous le croyons aussi, Père. Maintenant, nous venons de lire cette parole de l'Écriture dont tu nous as donné. Nous t'implorons la grâce que tu puisses vraiment aussi nous conduire et nous éclairer. Béni sois-tu, Père, car nous t'avons ainsi prié, au nom de jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire euh, ces paroles que l'apôtre Pierre a eu à pouvoir exprimer ce jour-là. Et c'était un moment tout à fait particulier, il faut que nous comprenions bien. Nous savons que la Bible nous a fait part effectivement, que lorsque le Seigneur a eu à pouvoir agir, et même la manière dont le Seigneur avait conduit les disciples, quand il est parti, les disciples étaient beaucoup plus attachés à, à pouvoir s'accrocher à la prière et persévérant persé persé persé persé persé persé effectivement dans... Euh, euh, dans cela et euh, nous voyons aussi que lorsque euh, l'écriture nous montre en réalité euh, des périodes, de séquences dans lesquelles ils étaient, c'était un moment où ils étaient en, en train d'aller au temple effectivement pour prier à l'heure de la prière et je me réfère donc euh, à acte 3, c'est pendant qu'ils allaient donc euh, pour aller donc, parce que c'était l'allégresse pour eux, la joie de pouvoir les prier, parler avec leur Seigneur, avec leur Maître, dont ils avaient euh, la certitude qu'ils ne priaient pas un Dieu mort, parce qu'ils l'ont vu mourir, crucifié. Et vous vous souvenez de la conversation qu'il y a eu avec les deux disciples sur le chemin de il disait, nous espérions que ce serait lui ainsi. Donc, euh, ils avaient vu qu'il était des, et donc... Euh, crucifié, qu'il était mort et en s'éveillant aussi et ils avaient la certitude que il est mort et que c'est fini donc c'est terminé. Alors que pendant qu'il était en vie avec eux il leur parlait il leur a même annoncé certainement effectivement qu'il allait donc mourir. Mais quand bien même les femmes sont venues parler, ben, ils n'ont pas eu à pouvoir réellement croire à cela, parce qu'ils étaient témoins de sa mort et dans le désespoir. Mais voilà que, comme cela s'est passé, les femmes leur ont parlé, et puis le Seigneur lui-même aussi leur a donné aussi euh, des preuves, effectivement, de sa résurrection, comme vous pouvez le voir aussi dans Luc, euh, je chapitre 24, ressuscité, et puis bon, il leur a parlé en leur montrant effectivement, dans les psaumes, dans les prophètes, dans l'Écriture, tout ce qui était parlé de lui, de ce qu'il allait donc accomplir, et aussi comment aussi, il en était parlé aussi de, de, de sa mort, parce qu'il dit, ô homme dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit, le prophète. C'est bien de citer les choses, mais il est toujours important de croire Croire, c'est aussi avoir la confiance dans ce qu'il est dit et surtout dans la personne qui a eu à pouvoir prononcer en fait ces choses. C'est comme ça que nous pouvons comprendre que le Seigneur notre Dieu a toujours eu à pouvoir dire et le juste vivra toujours par la foi et la foi dans la parole de Dieu. Et nous avons eu les témoignages que tous ceux qui ont eu à pouvoir vivre par la foi, eh ben, ils ont toujours eu la victoire, effectivement, et jamais ils n'ont eu à pouvoir avoir la défaite. Parce que la Bible nous fait savoir que qu'est-ce qui triomphe de ce monde oh, est Notre foi, le triomphe de ce monde. Donc, aussi longtemps que nous garderons la foi, c'est sûr et certain que mes frères et sœurs, nous, nous aurons toujours la victoire. Jamais un homme ou une femme qui a eu la foi n'a eu la défaite. Vous pouvez le lire dans les Saintes Écritures. Ça veut dire qu'aussi longtemps que toi et moi, nous gardons toujours ce que Dieu a eu à pouvoir dire croire. Parce que euh, euh, la Bible nous dit qu'espérant contre toute espérance. Alléluia. Il a eu une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et puis il a eu son fils. Vous vous souvenez d'Abraham Nous revenons dans les actes. Il a eu donc son fils. Isaac était un fils promis. Mais ce qui est extraordinaire, mon frère et ma soeur, c'est que l'homme auquel Dieu a eu à pouvoir faire la promesse, effectivement qu'il y aura un fils, il a dû attendre 25 ans. Je crois que si c'était nous, l'un de nous, d'une certaine manière ou d'une autre, parce que nous sommes les, les, les personnes les plus pressées pour que Dieu fasse, Dieu fasse, Dieu doit faire effectivement. Et c'est cela en fait. Si c'était nous, un an, ça devait être problématique. On trouvera, on commence à se sortir parce que Dieu n'a pas, peut-être que Dieu ne veut pas, mais Dieu ne vous a jamais dit qu'il ne voulait pas. Amen. Alléluia. C'est ça le problème avec l'homme. Et je crois que dans le livre de Rosé, il nous dit, mais cherchez l'éternel. Il dit, parce que certainement, c'est vrai, connaissons, cherchons et connaissons l'éternel. Car sa venue est aussi certaine que celle de le Donc, c'est-à-dire qu'il nous a demandé de pouvoir connaître Dieu. On ne peut pas marcher avec quelqu'un dont on ne connaît pas tellement très bien ces petites morts. C'est pour ça qu'il disait, mais c'est important que vous compreniez. que dites-vous que je suis, moi, le fils de l'homme Les Ils ont répondu, ils ont dit, mais, mais vous « Qu'est-ce que vous dites que moi, je suis ?» Parce que c'est toujours problématique. Pour avoir confiance à quelqu'un, il faut le connaître. Amen, Amen. Mm -hmm. Donc être très sûr et certain de celui-là, que c'est vraiment lui et, et, et, et, et, et nous le connaissons comme il est effectivement. Donc à ce moment-là, quand il dit une chose, effectivement, nous avons donc là. La certitude et l'assurance qu'il va certainement accomplir et nous nous reposons sur cela. Et donc, comme vous pouvez voir, Abraham, même quand il a eu donc son propre fils là, il était né dans ses bras, il a s'est réjoui, il a glorifié Dieu et Dieu l'observait. Il continuait toujours à pouvoir servir Dieu dans sa marche parce que qu'Isaac connaissait son père. Un jour, comme ça, si puis il entend. La voix qui lui dit, euh, lève-toi donc, prends ton fils. Il dit, ton, ton unique là. Celui que tu aimes beaucoup là, Isaac, eh ben, viens me l'offrir en oui. holocauste. Depuis tout le temps que Dieu a marché avec Abraham, que Abraham connaît Dieu, il n'a jamais entendu Dieu lui dire, offre-moi un être humain en sacrifice. Alléluia. Chaque fois qu'on devait offrir, est-ce que vous écoutez Amen oui. Chaque fois qu'on devait offrir, c'était toujours des agneaux, des brebis, des ceci qu'on offrait à Dieu. Et il le savait. Depuis que Dieu l'a appelé, depuis qu'il marchait avec Dieu. C'est important, frère et sœur. Donc depuis que Dieu l'a conduit effectivement tout ça, et il y a des promesses qu'il a faites dedans. Abraham, même quand il lui a parlé, effectivement, ta postée descendant, ça va être un peu, il a offert même les sacrifices à l'éternel. Aux oiseaux, tout ça. Vous connaissez cela, non Eh bien, donc Abraham était comme cela. Et vous voyez que Dieu était comme cela. c'est ceci, et cela, ainsi de et suite. Et puis bon, après qu'Abraham ait pu avoir de la part de Dieu un fils, un être humain, un enfant dans sa vie. Comme vous connaissez aussi la condition aussi de Sarah, aussi comment elle était en fait. Nous croyons que quand Dieu a fait une chose pour quelqu'un, il va aussi le faire pour l'autre. Vous le croyez Amen. Amen. Parce qu'il ne change pas, il est toujours le même Dieu et, et nous avons confiance en lui parce que quand nous voyons qu'il a fait accomplir l'impossible pour celui-là, il va aussi accomplir aussi l'impossible pour moi. Il a fait pour un homme, l'impossible Alors je croirai de tout mon cœur, qu'il va aussi le faire. Abraham était âgé, et Sarah aussi était âgée, avancée un âge, plus possible d'avoir des bébés, tout ça. Et quand nous observons, nous, nous disons Oh, mais bon, cette femme, elle est déjà en de poser, vieille déjà, plus de dents Donc, euh, avec nos yeux, ça veut dire que c'est fini. Alors, là, c'est pas possible. Et puis, on voit quelques années plus tard C'est pas possible. La femme commence à réverder comme un arbre. Une vieille, vous vous souvenez Amen. Abimelech ne pouvait pas dormir. Amen. Alors c'était une vieille. <rire> Abimelech a commencé à faire des cauchemars. <rire> Alors que c'était une vieille. Mais Dieu a travaillé. Dieu a béni. Amen. Vous avez foi en Dieu Amen. Alors, frères et soeurs, ce n'est pas nécessaire de faire du botox. Amen. Parce que Sarah n'a pas utilisé des injections, hein. il n'a pas utilisé les botox, n'est-ce pas vrai Mais Dieu a rajeuni Sarah, s'il a fait avec Sarah, il peut le faire aussi avec toi, tu n'as pas besoin de peinture mon frère, lui il est grand peintre mon frère, c'est simplement la foi et la confiance en ces dieux, nous disons que tout est possible. Vous savez, it, uh, uh, Adam, mm. <rire> combien d'années il a vécu? Vous savez, <rire> un jour comme... Mille ans. Bah, vous savez quand même. <rire> Adam n'a même pas fait 1000 ans. Non. Franchement. Il n'avait pas 700 ans, il a dépassé même les 700 ans, oui. vous connaissez, non oui. Alors, juste tout simplement, je, je, je, regardez, ça peut un être humain, vous me suivez Parce qu'on peut lire pour que nous puissions peut être euh, dans les scènes d'écriture, vous puissiez voir comme ça, vous avez la même euh, chose qui est vrai, je pense que c'est ça, notre Dieu. Il est grand, il fait cela, puis nous retournons dans les actes que nous avons lu. Voici donc cela. Euh, voilà. Alors, c'est ici. Chapitre 5 de Genèse, verset 1. Il nous dit Voici les livres de la postérité d'Adam. Vous suivez Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance des de dieux. Il créa l'homme et la femme. Vous connaissez, non? Il les bénit et il les appela donc du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, vous vous souvenez? Il a créé, il a donné le nom d'homme. Vous vous souvenez? Et, et alors, il dit Adam, âgé des 130 ans. Vous me suivez? C'est la Bible, hein? engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et donna le nom de Seth. Donc, il avait 130 ans. À, à, à 130 ans, oui, ma soeur, à 130 ans, il était fort. Est-ce que vous me suivez? Alors, on nous dit, le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800, de, non, non, furent de 800 ans, « Et il engendra des fils et des filles. »« Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. » Vous avez entendu. Cet homme, il a vécu 930 ans. Alors, nous, déjà, quand on arrive à pouvoir atteindre 160 ou même 70, vous voyez comment le corps fait, n'est-ce pas vrai et on commence à pouvoir déjà penser à préparer les cercles. 70, 80, déjà, on commence à pouvoir. Mais vous vous rendez compte que c'était en fait dans la fleur de l'âge pour Adam. C'est vrai, c'était la fleur de l'âge pour Adam. 100 ans, c'était la fleur de l'âge. Parce qu'à 130 ans, il y a eu un enfant. Ah oui, sans encore, il a eu... bon, vous me regardez comme c'est des histoires, mais c'est écrit. Frère, mais Adam avait le Parce nous sommes les fils d'Adam aussi, non Bien sûr, c'est le même corps. Même cellule, même tout, donc il n'y a pas eu de changement. Comment ça se fait qu'en ces temps-là, il pouvait atteindre 930 ans C'est le même corps. Donc si Dieu a eu à pouvoir le faire avec Adam. Ben, il est aussi capable de le faire. Puisque c'est le même corps que nous avons. Simplement pour vous rappeler quelque chose que vous puissiez comprendre qu'effectivement, que toutes choses sont possibles à ah, celui qui, oui, oui, qui met son cœur à pouvoir croire. Vous perdez votre temps quand vous entendez de merveilles de Dieu, mais elles ne sont pas pour vous. Vous louez Dieu parce qu'il a fait ça pour tel, par exemple, oui, il a fait pour celui-là, celui-là, c'est si, ah, gloire à Dieu, mais mais en fait, toutes ces choses-là, c'est bien, vous vous réjouissez de ce qu'il a fait, mais elles ne sont pas pour vous. Parce que ce qui ferait la plus grande de ma joie, c'est que je puisse prendre part aussi à ces choses. Et que je me dise, s'il a fait pour celui-là comme ça, donc, à moi aussi, Dieu va le faire, et qu'il a la capacité de pouvoir le faire. Donc, s'il a, hein, après Adam, Abraham, tout ça, vous connaissez lointain, s'il a donc quoi, restauré et rajeuni effectivement, Sarah, eh ben, Dieu peut aussi le faire pour moi. Le problème, c'est que vous dites, ah, dans ce temps-ci, ce n'est pas possible, le Seigneur, mais en fait, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible? Dieu vous a dit que dans votre temps, je ne pourrais pas le faire. Regardez, regardez, pour que nous puissions voir aussi la chose, effectivement, si euh, vous connaissez Zacharie, vous connaissez Elisabeth. La Bible nous dit que tout le Dieu. Ils étaient fortement avancés en âge et sa femme ne peut même pas avoir d'enfant. C'est pour ça que quand l'ange est venu vers Zacharie qu'on lui a annoncé cela, ben l'homme dit, mais il a mis Dieu dans le passé. Mais il a oublié qu'il y avait Abraham, qu'il y avait Sarah. Ah oui, et c'est comme ça, il dit, mais c'est pas possible. Et c'est là que moi, à mon âge, effectivement, ben c'est comme ça qu'il a été rendu muet. Donc ce qui veut dire que notre Dieu veut que nous puissions et c'est ce que Dieu veut pour toi mon frère et ma soeur il ne te demande rien d'autre que simplement avoir la foi parce qu'il y en a des gens qui disent oui ah, il faut que je puisse me préparer que je puisse me faire ceci pour Dieu Dieu ne te demande pas tout ça parce que si toi, tu fais toi-même ta sanctification, aux yeux de Dieu, c'est comme une souillère. Ça ne vaut pas. Dieu te demande d'abord de croire. Amen, amen, amen. Alors quand toi, tu crois maintenant, alors lui, maintenant, il a la possibilité de faire son travail en toi. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours par la foi. Oui. C'est parce que sans la foi... Il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est important que nous comprenions cela, parce que si cela n'est pas comme ça, tout ce que vous pouvez avoir, par exemple, du mot, la joie de ceci, nous chantons bien ceci, cela ne vaut rien. Absolument rien. Parce que, ma soeur, aussi longtemps que tu n'as pas la foi, tu ne crois pas ce qui veut dire que tu ne peux pas voir part avec Dieu. Tout ce que Dieu dit, toutes les promesses qu'il fait, et tout ce que vous pensez que ça va se passer dans le futur, tout ça, sans la foi, vous ne pouvez jamais prendre part à cela. C'est pour ça qu'il est nécessaire, mon frère et ma soeur, de pouvoir réellement d'abord regarder au-dedans de nous, et de pouvoir se poser la question, Seigneur, est-ce que j'ai la foi comme Abraham c'est le père de la foi. Donc, est-ce que j'ai la foi comme Abraham Parce que quand je regarde effectivement Abraham, tu lui as fait la promesse. Mais il est passé par des épreuves pour qu'il puisse lâcher prise. et dire Mais c'est pas possible, Dieu a dit, mais je pense pas que ça va s'accomplir. Non, non, non, non. L'homme est resté persévérant. Ça n'a pas passé seulement un an ou deux ans, mais cet homme est resté pendant 25 ans. Donc, 25 ans. <rire> c'est extraordinaire, ça. 25 ans en après, train après d'entendre que Dieu complice, mais on vous dirait, mais ben non, c'est pas possible, frère, en c'est ce que vous ne savez pas, c'est pas vrai, ouais, c'est pas possible, ça, ça, ça. Mais Dieu l'observait. Et puis, on nous crie en disant, venons, qu'il est espérant contre tout espérant. Et j'aime toujours cette parole-là, parce que peut-être parfois vous ne la voyez pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas quelque chose sur lequel il pouvait quand même humainement, humainement, prendre comment. Puis il dit, bon, bon ça va, c'est passé. Non Il n'y avait que sa foi, là, Amen. basée sur ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Et il ne voyait rien vous savez, vous disiez il est très bien, la Bible nous fait savoir que lorsqu'il regardait son corps il voyait la vieillesse toujours vous voulez la preuve il dit, il ne considéra pas que son corps était déjà ce qu'il était usé donc il marchait, il voyait bien que son corps était usé. Donc, c'est toujours dans cette condition de vieillesse, mais Dieu lui a fait la promesse. Et cette promesse, frère, frère de soeur, un an, rien, deux ans, rien. Il attendait. Et son corps lui montra qu'effectivement, que cher Abraham, en tout cas, en toi, vraiment, non, non, mais, mais il n'a pas regardé les choses extérieures. Ce qui nous détruit, nous, c'est ça. Dieu a dit, mais quand vous regardez l'extérieur, vous voyez les choses, comment ça se passe dans la réalité, on vous continue à Dieu, ah mais est-ce est que ce sera possible Et c'est possible, mais Dieu ne t'a pas dit de regarder là autour de toi, mais t'a dit de pouvoir regarder à la promesse. Amen. Alors, regardez que cet homme a attendu. Patiemment. Et vous savez pourquoi il a attendu aussi impatiemment. La Bible, plus loin, elle nous dit qu'il fut donc fortifié par.. Il fut donc fortifié donc par la foi. Et après ce temps qu'il a eu à pouvoir attendre, Dieu lui a donné son fils. Vous vous souvenez Amen. Isaac. L'homme était heureux parce qu'il a eu la confiance en l'éternel. Et voici que l'Éternel lui a donné ce que son cœur désirait et attendait parce qu'il a pleuré à Dieu quand il dit, mais je te bénirai. Et ceci, cela dit, il dit, mais Seigneur mon Dieu, je m'en vais sans postérité. Vous me suivez Amen. Vous avez lu dans les actes Je m'en vais sans postérité. Alors. Le Seigneur lui fait autre, quelque chose de tellement particulier à un homme qui était là, qui, qui ne savait pas, qui n'avait pas de postérité, effectivement, qui vivait dans une contrée humaine et, et qui pensait humainement aussi. Il lui dit, viens, mets-toi là. Il dit, lève la tête vers le ciel. Il dit, tu vois les étoiles <rire> Compte les étoiles. Abraham a regardé les, les ciels, on ne peut pas compter. Les étoiles étaient tellement nombreuses, remplissant partout. Et Dieu vient dire à cet homme-là qui regardait les ciels, les étoiles, qui était rempli d'étoiles, il lui dit Telle sera ta postérité. Dites-moi, vous vraiment, vous pouvez croire ça Mais, Frère, c est, c est, que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu es sincère. Est-ce vont... Je ne pense pas que humainement par là en regardant et puis en te regardant, toi. Ma postérité, moi, même si j'avais 300 femmes. Maintenant, on peut peut-être proposer, j'ai 300 femmes. Mais avoir quand même... Comme, parce que quand je regarde le, le ciel, je regarde l'étendue du ciel. Les étoiles que je vois, incontables Tu peux te dire, mais la Bible dit qu'Abraham crut. Alléluia! Il eut confiance en l'éternel. Il était sûr et certain que si Dieu l'a dit comme ça, Dieu soit béni. Il accomplirait Amen. Et puis on pense que quand, comme nous sommes des humains, on a toujours des raisonnements. C'est pour ça il faut abandonner cela. Le raisonnement humain, comme si toi, tu peux aider Dieu et que Dieu est incapable, alors tu veux un peu l'aider comme cela. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Ouais. Non, il veut que les choses soient impossibles. Pour qu'il te toi, que je suis Dieu et que tu es un homme. Non, tu n'as pas les facilités. Non, non, non, il n'a pas besoin d'être facilité. Laisse-le dans les choses compliquées. Alors il va te démontrer est c'est dans ces choses-là compliquées qu'il aime bien se sentir bien pour maintenant te prouver toi qu'il est ton Dieu et qu'il peut faire l'impossible. Et Abraham, comme cela, comme il le disait, le Seigneur l'a dit effectivement, alors je crois que humainement parlant, si on pense humainement par là, on peut dire « Ah, Dieu va me donner une flopée de bébés, pardon, non » C'est-à-dire que même si je prends, là, j'aurai peut-être 5 à la fois. Par exemple, 5 ou six femmes à la fois. Et puis, ils me donneront cinq bébés. Encore, encore, encore, non, ça fait encore 10 bébés. Oui. Non, non, non, ça fait encore 10 bébés. Dix, dix, dix. dix alors, donc, non, non, non, bon, 15. 4, donc, on peut calculer comme ça. Hein? Oh, mais... oui, hein, oui. Vous savez ce que ça a, Il a fait vous allez arriver un peu si Dieu permet regardez alors donc on s'entendait peut-être qu'il donne 4 ou 5 ou 10 10 bébés je dis que ça va vite maintenant c'est comme ça parce que nous nous sommes toujours pressés humainement parlant avec nos calculs des humains on a dit que je veux avoir parce que comme les étoiles du ciel maintenant je dois aider Dieu pour que j'atteigne une possibilité comme le ciel. Puisqu'il a dit, Dieu il a dit cela, c'est vrai. Mais, voilà. Mais par contre, vous ne croyez pas vraiment vraiment ce qu'il a dit. Mais, dites, Mais il a dit, je vais montrer qu'il a raison, donc je vais l'aider. Il n'a pas besoin de ton aide. Laisse-le prouver à tout le monde. Et il tient à sa parole. Après. Mais voilà comment il a amené les choses. Il dit cela à Abraham, et Abraham continua son chemin qui devait marcher avec Dieu. Mais voilà qu'effectivement, en marchant avec Dieu, Dieu lui dit encore effectivement que marche en ma présence et sois intègre. Oui. Il lui rappelle aussi, je, dis, je vais faire une alliance avec toi en sorte que je serai ton Dieu. C'est toujours Dieu qui dit à Abraham. Je serai ton Dieu et puis il dit et les dieux de ta postérité après toi. Donc Dieu commençait à pouvoir lui parler de sa postérité effectivement alors qu'il n'en avait pas. Est-ce est que vous suivez, frère <rire> Bref, bon voilà. La chose étant maintenant regardez la chose qui était à fait extraordinaire, ce que Abraham était toujours avec euh, Sarah. C'était sa demi sœur Oui, c'était ça. On disait, non, non mais c'est pour ça nous nous épousons nos maris avec nos soeurs c'est la vérité vous savez ça tu peux pas aller te marier en dehors mais c'est toujours avec parmi la famille à la famille Rebecca, Isaac ils ont envoyé euh, Jacob aussi Notre famille. Ah ben c'est mon frère là-bas. Vous connaissez, non C'est comme ça que Jacob est parti trouver là-bas. Vous connaissez, non Et comment il y a bas ben avec des filles. Vous connaissez ce je... Ça, c'est le mariage et, et le, mariage, le mariage. On n'a pas dit mariage et divorce, souvent on dit mariage. Souvent on attend toujours mariage et puis. Non, nous, nous sommes dans le mariage. Amen. Donc, un mariage, on regarde en différence, non, non, non, non. Mariage. Ouais, ouais. bref. mariage. Alors Dieu euh, parlant ainsi. Alors oui il a pris donc sa femme, Sarah et finalement, il continue donc le chemin avec, avant que Dieu avait parlé de, des étoiles à Abraham. Dieu n'oublie jamais rien. C'est vous qui pensez que « Seigneur m'a oublié. » Le Seigneur ne se souvient pas. Non, frère, Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Donc, quand il dit quelque chose, il se souvient très bien parce que la parole que Dieu prononce là. Vous savez pourquoi il ne peut pas l'oublier <rire> Vous savez pourquoi il ne peut pas l'oublier parce que c'est lui-même. Il ne peut pas s'oublier parce que c'est lui-même. Eh bien oui, on commence à entendre la parole parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout nous comprenons ça. Et, et il avait dit à Abraham, ceci, si, voici donc les cieux ainsi. Et voilà que pendant que Abraham avançait, il marchait effectivement. Très, en tant qu'homme on peut avoir oublié mais Dieu se souvenait très bien mais pendant le processus Dieu quand même lui rappelait <rire> c'est postérité c'est à vous non, non, non. donc l'homme fut fortifié toujours par la parole de Dieu qu'il lui a donné il lui rappelait cela et voilà on arrive à un certain moment ben, sous son parcours il a dressé une tente effectivement là Alors, il y avait les chaînes de mamma vous connaissez cela Genèse 18 vous connaissez voilà, sur son chemin. Mais s'y attendant rien, mm -hmm. Dieu est bon. Amen. Puisque Dieu avait fait une promesse à cet homme, là où l'homme est allé, Dieu était. Amen. Parce que Dieu, Amen. il avait quelque chose avec cet homme-là. Il, il a eu de l'alliance avec cet homme-là dans Genèse 17. Oh, C'est cela, non la circoncision Dieu lui a dit, vous me suivez. Amen. Genèse 17. Dieu fait alliance avec Abraham et lui fait comprendre que je, je serai donc ton Dieu et les dieux de ta possibilité après toi. Voici donc les signes que je vous donnerai pour que vous soyez mon peuple. Je suis à vous, vous êtes à moi. La circoncision. Abraham a été circoncis dans son âge avancé. Donc je n'ai 18, effectivement, qui se reposait sur les chaînes de Membres. Bon, vous pensez peut-être pas, grave, vous entendez, mais c'est comme ça que vous aussi, vous ne vous rendez pas compte que quand le Seigneur, notre Dieu, a eu la main sur vous, vous pouvez avancer, marcher et sentir comme s'il n'était pas là. Mais ce dont vous devez d'abord être sûr, c'est les liens que vous avez avec lui au plus profond de votre cœur. C'est-à-dire que quand vous vous tenez quelque part dans un lieu secret, vous savez que vous lui parlez, il vous entend. Et la personne à laquelle vous parlez, ce n'est pas une personne morte, c'est une personne réelle. Et que moi, avec lui, j'ai une relation réelle. Alors, effectivement, et là, Abraham s'est tenu à cet endroit de sa latente, se reposant, tu ne savait pas qu'est-ce qui allait encore se passé. Et il voit la voilà, personne qui s'approche de lui comme s'il faisait semblant de pouvoir partir passer leur chemin et voilà que l'intérieur d'Abraham a commencé à brûler à l'intérieur si tu es des dieux et que Dieu est en train de pouvoir faire quelque chose il est impossible que tu restes insensible Il y a toujours ce que nous répétons en disant « La profondeur appelle la profondeur. » Donc vraiment, si on a quelque chose de Dieu en soi, quand Dieu est là, bah vous devez le savoir. Et puis vous devez savoir aussi, frères et sœurs, une chose qui est très importante ici, si Dieu descend au milieu de nous, toi tu dois savoir que si Dieu est présent, « Il est venu pour toi. » C'est-à-dire que moi, je dois savoir qu'il est là pour moi. Je ne régale pas à mon voisin. Je sais que si le Seigneur est venu, est-ce que vous me suivez Je ne pense pas très bien. Est-ce que vous suivez Je vais juste encore aller un peu plus loin pour jeter. Regardez bien. Vous vous souvenez, nous en avons parlé ici. Il sortait, il marchait, la foule le suivait. Il y a un monsieur qui s'appelle Jaché qui est monté sur l'arbre. Le chemin où le Seigneur marchait, il n'allait pas pour la foule. Non. Alléluia. Amen, amen. <rire> Vous avez remarqué une chose, frères et sœurs. Dans le cœur de Zachée, avant que le Seigneur enfin, que le effectivement, il y a eu le feu. Amen. Le amen. feu le plus jaché avait les désirs. Amen de voir, si Jésus. La profondeur, qui appelle, la profondeur. Il a vu le feu de voir, c'est Jésus. Il dit, il est allé même jusqu'à monter sous le sucre au mort. Et pourtant, il y avait encore la foule, là, non Les gens qui désiraient aussi le voir. Mais dans Jaché, c'était autre chose. Des désirs profonds, je le veux. Je le veux, effectivement. Et pour quelle raison Je le veux, je vais faire voir, voir si Jésus, effectivement, en tout cas, s'il est venu ici, en tout cas, il faut que moi, je le voie. Si je reste plus bas là, il va pas, je vais pas le voir. Il faut que je monte sur un site comme et peu importe ce que les gens disent. Diront, mais c'était un papa et comment il peut monter sur un arbre comme ça? Non, non, non, non. Jachet n'a pas regardé ça. Il est petit là, il dit petit, petit, petit ici. Vous dites, mais oui, mais, mais, mais, mais vieux qu'est-ce que tu viens faire? Enfin, je pas, vieux qu'est-ce qui se passe ici? Comment on dit? Oh, tu viens, tu descends de l'arbre. Vous voyez, Jachet, le vieux là, avec avec la flamme là, il commence à grimper. Il dit, oh, tu es devenu agile aujourd'hui pour oh. monter sur l'arbre, tu étais toujours là en train de pouvoir dire qu'est-ce qui se passe <rire> Il ne s'est même plus regarder il dit non, l'empressement, je veux le voir, je veux le voir. Et quand le Seigneur, le maître dont tu voulais voir, passer tout le monde aussi s'empresser. Et il voit alors son cœur brûlé, et brûler, plus il s'approchait, il a dit, son cœur brûlé, il dit, je veux le voir, je veux le voir. Et il voit tout d'un coup, paf, il s'arrête. Oh. Alléluia. <rire> Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'était pas venu pour tout ce monde-là. Parce que ce monde n'a pas montré l'empressement. Et là, il s'est tenu là. Et je sais, il dit, oh, il y a quelqu'un qui... Non, non, non, non, non. Et puis, il dit, je suis venu, il dit, « Zaché Seigneur, il dit, « Seigneur, il est merveilleux, il dit. » Je crois que Zaché a, a failli tomber dessus comme moi. Il dit, « comment connaît il mon nom ?» Il y a beaucoup de monde ici. Il peut s'occuper de tout le monde. Il dit, mais moi, Zachier, petit comme ça, il dit, Zachier, aujourd'hui, là, oh, là, là, là, là, ma là, il là, fera pour toi aussi ne te dis pas je ne vaux rien non là, ne valait rien mais l'empressement dans son cas. vous pouvez pas laisser passer ça. Oh. Et bien quand il vient, oh, c'est comme un aimant qui attire. Vous voyez, sous son parcours, hein, même avant d'arriver là, pendant son parcours, bâtiment mendiant la veille, bâtiment. Qui pouvait retenir bâtiment, monsieur? Monsieur avait ce manteau, il mendiait là. Il voyait rien, il ne voyait rien. Hey, hey. Alléluia! Et il sent quelque chose il sent quelque chose il dit mais qui a-t-il effectivement vous je ne vois pas mais il dit mais j'ai sent quelque chose qui passe on dit oh t'es qui n'est pas bâti, mais, mais, mais c'est les prophètes de Nazareth quoi ça le prophète de Nazareth il dit j'ai dit allez il dit il, il prend son manteau mon frère oh Zachia a commencé à crier fils de David, fils de David, on le fait de terre mais tais toi jamais il est celui-là, je le veux, il est fils de David, parce qu'il est à l'intérieur, il dit, aïe, aïe, aïe, aïe, mais qu'est-ce que tu vas ah, à un autre Il dit, moi, fils de David, taisez-vous, fils de David, un de moi, un de moi, alléluia. Jésus qui est notre Seigneur est bon, mon frère. Frère, eh, vous pouvez paraître insensible, ce n'est pas possible, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Et alors, quand il criait la banane, et puis il s'est Nous l'aimons le Seigneur. Amen. Écoutez bien, parce que les gens le faisaient à arrêter. dire effectivement, la louer et les pauvres, oui. Il criait à plein gozier. Lui était, il semblait très loin. Hein. Mais les gens, on le regardait, oui. Il était loin, il mais il n'entendra pas, il ne t'entendra pas. Non Il s'est arrêté Alléluia Faites-le venir. Gloire au Seigneur. Amen. On dit à sa chère, on dit à, à, à, à Batimé, Batimé, Batimé. Mais il t'a entendu, il t'est vu. Gloire au Seigneur. Amen. Et Batimé, là, il est arrivé, effectivement. Tremblant, effectivement. Et puis, il lui pose la question Ah non, Jésus-Christ, mon roi, il est bon, mon en père. Fait. Alléluia Amen. Amen. Il dit Que veux-tu que je te fasse Oh j'aime cet homme L'homme de Galilée mon frère il est, il est merveilleux Bartimé savait très bien Que ses yeux C'était impossible Et que les gens savaient aussi avec lui Qu'il allait mourir avec Non Jésus est bon frère il était désespéré par la nature, lui disait que tu es condamné. La médecine lui disait que tu es condamné. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand Jésus passa, l'attraction, monsieur. Alors quelque chose, Montada, dans cet homme, Bartimé, il a crié en disant, fils de David. <rire> moi aussi, je suis là. pour d'Abraham. la brave. Alléluia. Oh, je sais que c'est pour moi que tu es venu. Je sais que c'est pour moi, Bartimé, que tu es venu et que tu es passé ici. Alors, il faut saisir l'occasion. Ne reste pas comme cela, ma soeur. Ne sais pas mon frère, ma soeur. Tous les jours, c'est plein de rats Ma vie ne change pas. Mais il est là. Il passe le chemin. Mais toi, tu dois sentir qu'il est là. Et, et croire vraiment qu'il est venu pour toi. Tous ces gens, ceux qui ne peuvent pas déjà dire, « Mais moi, je sais que tu es venu pour moi. » Alléluia C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur Quand Jésus est là, c'est pour toi Il faut, il faut, parce qu'il est à toi c'est sûr et certain. C'est vrai. C'est sûr et certain. Il n'est pas pour quelqu'un d'autre. Non, la foule, c'était pas ça qui l'intéressait. Mais c'est toi oui, et quand il passe, mais c'est toi qui l'intéresse. Et quand il vient, c'est pour toi personnellement. Amen. La femme en perd des Je l'aime, mon frère. Amen. Jésus, notre Seigneur, ne peut pas t'oublier, frère. Il ne voit pas ma souffrance, il ne voit pas ceci. Non, il voit ta souffrance. Et quand il crie à lui, Amen. il va venir. Amen. Alléluia Amen. Jésus n'est jamais absent. Amen. Alléluia Amen. Toujours Amen. présent. Amen. Tout ça, il est le Jésus toujours présent. Jamais absent. C'est à toi de pouvoir savoir que s'il est là, c'est pour moi. Amen. La femme, si je puis simplement toucher les bords de son vêtement. Pensez à cela. Il a tendu la main. Mais tout le monde, même les disciples mais Seigneur, Rabbi, Rabbi, tout le monde ici, il te touche. Tous te touchent Nous le voyons comment il se précise pour te toucher Alléluia. Alléluia. Alléluia Tout le monde me touche Mais là Gloire à Dieu Parce qu'on est dans de la femme Ce n'était pas les autres comme ça ils pensaient Non, on est dans de la femme Et dis-moi aujourd'hui puis toucher les bords de son vêtement. Je dois trouver un moyen. Je dois trouver un moyen à l'intérieur. Parce que s'il est là, c'est pour moi. Amen. Mais cette main-là n'était pas semblable aux autres mains. Donc, il avait la foi, il avait l'espérance, il a reconnu effectivement son jour de visitation. Il dit, ce jour-là, c'est mon jour à moi. Pense en sorte. Je ne vais pas regarder comment les autres vont réagir. Ce n'est pas mon problème. Si ils sont des glaces, moi, je vais être bouillant. Oui, monsieur. Parce que la glace refroidit. J'éloigne la glace. Bien sûr. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Puis je suis très bouillant. Papa pas, tiède, hein. Un petit peu chaud, un petit peu froid, un petit peu chaud, un petit peu froid. Donc, je très bouillant. C'est pour ça que quand vous êtes à côté de la glace, je vais m'éloigner loin de la glace. Parce que la glace, quand tu es alléluia, il y a Dieu vient... Donc, il t'aimait le foie. Non, oh, il oh, <rire> c'est comme, comme Bartime, non? La glace venait, tais-toi, tais-toi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. et... Jésus, fils d'Abraham, fils de David, il criait, donc. Donc, il poussait la glace loin. Il criait de tout son cœur parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer. C'était dans son choix. Mon frère et ma soeur, nous sommes entrés dans 2022. Soyez bouillants. Oh, dans notre entreprise, moi faire un licenciement, sois bouillant. C'est que c'est ce que Dieu attend de toi Amen. et de moi. C'est ta position-là. Parce que Jésus est là Amen. pour toi. C'est sûr et certain. C'est ce que toi, tu dois savoir. C'est pour ça que quand il s'est approché, c'est comme s'il passait semblant au passé, Abraham a senti... <rire> là, là, là, là, là, le bouillonnement a commencé. Ah, que Dieu nous aide. Il est merveilleux. Alors, <rire> Abraham, parce que personne ne lui a rien dit. Hein? Il, et, et, oui, il voit, c'est lui-même avec un qu'il qui court. Il dit, mais puisque vous passez près de votre service. Donc, il sait, prenez votre ça veut dire qu'il est bien, puisque vous passez près de votre set. Prenez place. Et l'empressement était que vous, on va vous laver les pieds, C'est nécessaire pour vous. Laissez-le vous reposer, on fait le nécessaire pour qu'on vous lave les pieds. Et puis après, on vous offre quelque chose de, de bon manger avant de pouvoir continuer votre chemin. Vous, vous vous souvenez, nous avons... ah. Et il n'a les a pas appelés Seigneur. Il a dit, ah, c'est là. Une... Mmh. Seigneur. Et il lui a dit, bon, fais ce que tu as à cœur de faire. Il est allé donc dans son troupeau-là. Il a pris. C'est pour bon, ça. <rire> euh... Il a pris vraiment le meilleur. Amen. Pas celui qui semblait déjà commencer à pouvoir pourrir. Là. Parce que, oui, bah, bah, bah, parce que, oh, c'est pas grave, on va donner. Mais ça, comme on, dit, on va don, non, donner toujours. Amen. Amen. Vous savez, quand vous voulez vraiment faire quelque chose pour Dieu, pour un ah, exemple, il faut toujours faire très attention. Je parlais la Il la il a pris les meilleurs. Regardez, frère, c'est pour ça que si le Seigneur ne vous, ne vous oblige jamais de faire le bien, à pouvoir faire quelque chose de bien, il vous oblige pas, mais il vous montre en fait la différence. Et ça, ça doit venir du plus profond de son cœur pour pouvoir le faire. Les jours de la Pentecôte. Tout un chacun de ceux, la parole avait touché le cœur, il, il, il dormait, il s'élevait le matin, la nuit il avait pensé à mon frère, là je dois. Il donnait toujours de tout leur cœur. C'est lui qui avait, il est amené. il est venu am amasser autant, il a déposé aux pieds des apôtres. Là, il dit, et, vous connaissez, non Je crois que c'est Joseph, je sais pas qu'il est. La, la Bible, je pense que je vais l'ai Acte 4, je pense que ça, c'est quatre. Je pense que c'est ça. Ah, ah ben voilà. Ah, acte 4, verset 32. Il dit, nous revenons dans ce que nous disons tout à l'heure. Avec Abraham, hein? vous vous souvenez, non Il a pris le meilleur. Vous comprenez, quand Dieu est dans l'intérieur. L'amitié de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartaient son propre, mais tout était commun entre eux. Vous entendez cela Est-ce que vous suivez les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de... Exhortation, Lévite, originaire de Chypre, il vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Mais voilà qu'il y a un homme nommé Ananias, chapitre 5, verset 1. Avec aussi Saphira, sa femme, il vendit une propriété et, revint et retint une partie du prix et sa femme le sachant, puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre dit à Ananias. Donc c'était un homme vers qui, hein Parce qu'ils ils ont eu à pouvoir vendre effectivement ce mari sait, sa femme les savait, et ils, ils, ils sont venus pour apporter le reste à déposer les apportent. Alors Pierre lui dit une chose, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu es retenu une partie du prix du champ Maintenant, écoutez bien, c'est ce que moi j'ai ai aimé, c'est parler nous avons dit. Il dit S'il n'eût pas été vendu, n'était-il pas Donc, mais l'échange est à toi. Il est à toi, donc Dieu ne t'a pas forcé. Il dit Mais, et après même qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition, donc tout était à toi Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendant ces paroles, qu'est-ce qu'il fit Tomba et expira, une grande crainte, donc saisit tout. » Alors, ils ont copié, en fait, ils, ils ont vu, euh, euh, ici, donc, euh, Joseph, donc, euh, qui a vendu son champ qu'il possédait, et qu'il apporta l'argent, et il le posa aux pieds des apôtres. Alors, et aussi, regardez, dire, Ah, quand même, bon, on voit quand même faire, Parce que, ce que Joseph a fait, c'est que c'était de tout ton cas Il voulait. Parce qu'il voyait... Qu il, il, il, il, parce que, vous savez, je ne vais pas rentrer dedans quand même. Mais bon, c'est mal la question. Il, il, il, il le faisait parce que son intérieur était vraiment convaincu avec beaucoup de joie. Mais les autres, là, ont voulu copier, effectivement. Et cette manière de faire, ils n'ont pas donné la, la meilleure partie à Dieu. Non. Ils se sont entendus, mais c'est mauvais en fait. Ils se sont entendus, euh, Marie et femme, effectivement, dit, ben, voilà, ça, on ne peut pas. non, non, non, non, on regarde et puis on va faire ceci, effectivement. Et, et dit, bon, on va le faire quand même, parce qu'ils ne vont pas savoir de Qui va, qui va le savoir et, les pierres, énorme, et puis Pierre, c'est un homme. Et puis de toute façon, ben, et puis c'est un homme, ça, Pierre, c'est un homme, auquel on a apporté quand même, c'est dont tout le monde a porté effectivement. Et Pierre était tranquille. Et quand euh, Ananias arriva devant lui, <rire> il lui dit :« Et ça, ces prix-là, non la femme et ça, -ce ces prix-là que vous avez vendu votre pote? ah oui oui oui oui oui oui oui ça c'était la femme parce que l'homme était déjà mort vous connaissez non puis la femme vient aussi là là il dit « est-ce à ces prix-là que vous avez » il dit bon pas de problème mais c'est qui ont emporté ton mari <rire> toi aussi tu suis les chemin et elle est parti comme ça alors mais abraham par contre c'était différent abraham quand il a reçu c'était vraiment de tout son cœur parce qu'il a profondément, pas la profondeur il a valé bien effectivement de celui qui était là fait de ce qui était là effectivement et puis maintenant il a là maintenant prendre le meilleur dans son son pô avant de meilleur le meilleur de tendres des bons des de, vraiment de ce que, quand tu dire, mais c'est ça qui devait, qui devait revenir à moi mais c'est pour Dieu que je vais le faire alors ah pendant ce temps-là, ceux qui étaient là assis ne disaient absolument rien. Oh regardez, le Seigneur sondait le cœur pour voir de quelle manière le Abraham allait. Parce que Dieu voit dans les détails. Hein, oui, les... De quelle manière Abraham allait le faire, c'est de tout son cœur, ou bien il allait vraiment. Ou ce qu'il avait quand même prendre le vieux là, comme tu vois, le, tu vois, le vieux bouton, dont déjà peut-être l'œil déjà. Il sait plus qui peut l'acheter, mais il dit, bon, comme c'est l'occasion qui m'est donnée. Hein, avec ces gens qui passaient, eh ben je vais égorger ces moutons-là, ils ne verront, verront pas la tête. Ils verront la partie ici. Mais c'est comme ça, non Tu ne vas pas amener la, la, la tête. Non, tu vas pas te déconner là. Hein, et puis tu viens avec un peu Mais Dieu savait tout. Il ont regardé l'intérieur d'Abraham. Abraham est parti, il a fait le meilleur, mais vraiment de tout son cœur, avec crainte, avec tremblement. Il pensait pas, oh si je, je lui donne ça, comment je vais encore continuer il me dit, non, non, non, non, non, non, non. Vraiment de tout son cœur, il a fait, il a amené ça. Et voilà que. Il le regardait tout simplement. Il disait rien. Et bon, il a, il a apporté ça, effectivement. Ils ont. Et c'est après, dont Dieu est bon. Après avoir vu l'empressement d'Abraham. Il ne l'a pas laissé passer. Il n'a pas pris un mouton qui avait les yeux déjà borgnés, tout ça et qui boitait, qu'on pouvait même pas vendre à quelqu'un. Il a pris le meilleur qui veut gagner de l'argent dessus. Il a pris le meilleur là, et puis avec du lait, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est vraiment important pour que quand l'homme mange, c'est ça qu'il veut bien manger. Et que mes intestins, ça fonctionne bien. Parce que, oui, parce que parfois vous mangez quelqu'un quelque part, il était en colère, vous commencez à sentir votre ventre. Parce qu'il ne veut, veut pas rester dedans. Il dit, cette nourriture que tu as mangée, on a envie en la colère, il dispute avant, elle vaut mieux que tu l'évacues. Mais ce qu'Abraham avait fait, il priait pour que ça se fasse du bien, la bonne santé, que celui qui mangerait se sentirait bien, et soit heureux, tout ça. Alors quand Dieu a vu ça, à l'intérieur de Dieu, ça montait. Il regarde Abraham. Dieu soit béni. Il dit, Abraham Abraham pensait que Dieu l'avait oublié. Mais c'est dans cette occasion-là que Dieu voulait maintenant accomplir ce qu'il avait dit. À Abraham mais Abraham devait faire quelque chose, montrer à Dieu que vraiment que son, que ce Dieu-là représentait beaucoup pour lui. Il pouvait tout donner, effectivement, parce qu'il avait trouvé ce dieu là Et Abraham, Dieu regardait, puis quand Abraham a terminé, puis il a fait tout parce qu'ils ont mangé, et puis il dit Abraham Où est donc Sarah ta femme <rire> Vous savez, c'est souvent ça. Que Dieu nous aide à pouvoir quand même avoir beaucoup de considérations. Si c'était peut-être quelqu'un d'abord qui était d'abord fâché, quand pour dites, bon, bon, j'avais mangé, je lui ai donné manger, bon, on n'allait pas partir. Et puis, il entend qu'on cherche sa femme. Et on dit, mais où est ta femme Il dit, non seulement je les ai mangés, donnés à manger, mais maintenant il commence à chercher ma femme. Qu'est-ce qu'ils ont Mais c'est comme ça, souvent c'est comme ça que vous êtes en fait. Quand on demande tel, par exemple, si c'était une femme ou une jeune, etc. Ah, mais pourquoi Ça commence à travailler dans la tête. Frère, c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Nous avons toujours des pensées impures. On marche toujours avec des idées et pensées souillées. Parce que Dieu, au reste, que ce qui est pur soit l'objet des vents. Abraham. Abraham, lui, il avait des pensées pures. Déjà a commencer par d'abord son attitude, oh. et sa façon de il pensait rien de mal. Quand on lui a dit oui, ça n'a ta Il n'a même pas pensé du mal. Il n'a pas dit, pourquoi vous le cherchez Vous n'avez pas bien mangé. Quand il commence comme ça, la bénédiction passe. Évidemment, évidemment. Toujours. Non, Abraham n'était pas comme ça. Son cœur était pur. Il pensait bien. Il dit, vous cherchez Sarah. Ah, oh, il n'y a pas de problème. Il est sous la tente là-bas. Avec bonheur, vous comprenez Avec bonheur, il faut que nos pensées soient changées aussi. Toujours voir le mal, toujours voir ceci. Si, si. On dit comme ça, c'est dur ah, il a une intention, Et il a ceci, c'est le frère. On ne peut pas vivre sans intention. Bon, que Dieu nous aide. Amen. Et Abraham, lui, pas de problème. Et Dieu, il est là. Seigneur, regardez tout ça. Et puis, il dit à Abraham, Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque. Ah, il se souvient de la, la promesse des, des étoiles. J'aime Dieu. Hein? Alors, on pourrait dire que oh, Dieu va faire la promesse va accomplir cela. Il va maintenant donner à Abraham à un, des triplés ou des quadriplés. Ah ben oui. Oui parce qu'il pour qu'on accélère pour les étoiles. Abraham. C'est souvent ça notre problème, frère. Nous ne connaissons pas les dieux que nous servons. Il lui a fait un, un cadeau, un enfant. à je reviens à cette même époque. Ça, ta femme ici. T'enfanteras. Pas des triplé. Pas de quadriplé ou des simple. Ou même de ses plaies. <rire> Mais de un plaie. <implés. rire> que Dieu te bénisse. Oui, oui, est-ce oui, que vous pouvez s'attendre à des plaies Il y dit non, un seul. Et alors il dit non Dieu est bon. Il a une sagesse extraordinaire, frère. Nous devons pas nous humilier. Il dit... Tu l'appelleras du nom de Isaac. C'est Dieu qui a dit. C'est pour te dire que je ne te donnerai pas une fille. Amen. Ah. Amen. Mais vous ne comprenez pas, c'est ça. Il dit, tu lui pas un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. Vous comprenez ça Amen. Et puis avant, il dit, ah Isaac, Et puis Dieu le rappelle. Ah oui. Il dit, c'est un Isaac ici là. Amen. Que tu auras donc une voilà Donc, dans un seul là Et les étoiles du ciel, mon Seigneur Alléluia Et Dieu te bénisse. Là, ça rentre un peu. Amen. Oui, vous êtes toujours pressé. Et vous voulez que Dieu fasse directement des... Mais pour faire des... Il commence par la voie qu'il a choisie. il dit à Sarah, Sarah, ta femme t'envoie un fils. Tu vas lui donner le nom d'Isaac. Il dit un Isaac sera nommé pour toi une Ah, waouh Dieu qui n'oublie pas sa promesse, il vient de l'accomplir, effectivement, en me rappelant, en fait, qu'il a postérité dans Isaac que je pourrais l'avoir. Maintenant, vous savez. Comme Dieu a dit une chose, il doit l'accomplir. Mais nous, à la fois sur le chemin, nous sommes toujours pressés. Abraham est resté toujours imperturbable. Alléluia, Dieu, on a avancé. Puis, Sarah, vous savez ce qu'il a fait C'était pas Abraham. Vous avez compris On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais bon. Et puis, Dieu dit, ce n'était pas ce, ce moyen-là que moi j'avais dit. Tu ne peux pas me faciliter la tâche. Parce que Sarah a voulu faciliter à Dieu la tâche. En disant que bon, je me vois, moi, je suis effectivement, alors Abraham, bon, je te donne. Donc, ma servante. Comme ça, quand il va accoucher, je prendrai des bébés. Ce sera comme si c'est ce que Dieu a donné. Mais Dieu n'a pas dit ça. Amen, amen, amen. Dieu n'a pas n'a pas dit mais ce sera pas ta servante. Hein? Non, non non non non il a été clair. Amen. Sarah ici ta femme t'enfantera. Restons dans le programme. Amen, amen, amen. Croyons simplement même si, ça, même si je me regarde que la condition n'est pas née, je ne peux pas prendre l'humain et mettre dedans non. Ce que je veux on peut pas faciliter quelque chose à Dieu quand Dieu a dit même si c'est impossible il va l'accomplir et le temps donc arriva Abraham persévérera croyant ainsi son temps arriva et Dieu restaura Sarah et aussi Abraham alors, il faut comprendre vous avez compris Amen. Abraham et Sarah restaurés et alors il y a donc un bébé. Sarah tombant donc, elle qui était stérile depuis la naissance, depuis toujours. les années qu'ils ont avancé avec Abraham, rien ne s'est passé. Tout était toujours sec. sec, sec. Ah Dieu est bon. Amen. Mais, mais une bonne nuit, comme on dit un bon matin. <rire> <rire> ça va commencé ça à se regarder. Vous savez comment vous voulez ça Je ne vais pas faire les dessins. Non. Ça c'était vraiment dit. Parce qu'il ne va vraiment pas dans les dessins. <rire> <rire> Mais vous avez compris et puis ils sont, vous connaissez tout ça, hein Et puis, Oh, il dit, c'est pas possible, à mon âge, eh ben, c'est même caché. Il dit, qu'est-ce qu'on dira Qu'est-ce qu'on dira C'est ce que Dieu avait dit. Et puis quelques temps après, il a eu son bébé, son Isaac, comme Dieu. Tu es fidèle. Amen dans sa parole, Amen. il y a eu des difficultés des épreuves, mais Dieu avait dit Amen. il a touché au moins 10 mois qui étaient stériles moi dont les, les femmes étaient même mises en chanson on disait que plus jamais c'est ça ne peut même pas l'aider aujourd'hui j'allais vous savez quand vous avez 72 ans ou bien et, enfin, 73 vous connaissez comment c'est je ne fais pas faire les dessins, la sœur a dit non. Je fais pas le dessin. Mais quand Isaac est venu au monde, ah, il est Parce qu'il n'y avait pas de biberon. Il fallait qu'il y ait un biberon. Le vrai, là. Ah. Isaac, était, Isaac était heureux. Il ne savait pas que c'était une femme des années 73 ans. Vous comprenez Le bébé était content. Amen. Dieu fait l'impossible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible, difficile de la part de Dieu Aucunement. C'est comme cela il a grandi aussi. Et vous savez ce qui s'est passé avec Ismaël Agar. Dieu savait quand même c'était quand même d'Abraham. Il ne pouvait que prendre soin. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais vu la postérité du juste abandonné, mais sa postérité. Donc, dans les mondiales, la pensée n'était capable. Mais, chasse l'esclave et le fils qui ne pourra pas hériter parce que j'avais bien parlé d'Isaac Isaac Galate chapitre 4 c'est écrit non Vous vous êtes comme Isaac Oui c'est Vous voulez que je vous lise Vous voulez que je lise ou ah, c'est C'est écrit non? Galate chapitre 4 Galate au chapitre 4 Oui c'est cela, oui, c'est cela, oui. Voilà. Verset 20, il dit, je voudrais être... garde 4, verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer les langages, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi donc, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point... La loi. Car il était qui qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de quoi la promesse. la promesse. Ces choses donc sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï. Enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en arabie et elle correspond, et correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit "Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement." Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariés. Pour vous, frères, comme Isaac, Amen. vous êtes enfants de quoi? Oui. Et ceci. Amen. C'est ce cela. En Isaac, An Isaac ça sera nommé pour toi une postérité. Et voilà ben qu'il y a eu cet Isaac avec beaucoup de joie, d'allégresse. Abraham a eu à pouvoir oublier toutes ses souffrances. Et puis, un beau matin. Et si les vents étaient occupés comme ça, il entend la voix. Je voulais dire dit qu'Abraham était toujours habitué à offrir des holocaustes, des, peu, des brebis, des agneaux, tout ça. Vous dur. Vous, vous souvenez Amen. Nous avons parlé. Vous avez suivi vraiment tout ça. Amen. Un beau matin. Un beau bon matin, parce que lui que vous dites aimer, vous devez avoir confiance en lui. Et avoir une communion réelle. Frère, il ne faut pas faire des bruit, ma soeur, et chanter, ah, oh, je chante Alléluia. Non, non, non, mais tu chantes Alléluia, tu fais tout à la bouche, effectivement. Mais tu ne sais pas pourquoi tu chantes Alléluia. Et pour qui tu chantes Alléluia, qui est-il pour que tu chantes Alléluia pour lui Parce que frère, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, quand vous chantez des cantiques. Faut pas me faire de bruit, comme les gens qui sont, je vous ai toujours dit, effectivement, moi je moi je donne toujours, moi, je, je, je parle aux fils et filles de Dieu, Amen. ceux que Dieu m'a donné. N'allez pas suivre tous les, les, les, les A, des B, des clips du monde que vous avez. Il y a des gens qui parlent de Jésus et qui mettent la musique. Que vous écoutez chez vous à la maison. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, mon frère et ma sœur. Ces gens-là ne chantent pas pour Dieu. Ces gens-là, ils, ils, ils sont saisis par des esprits, effectivement. Ils, ils, ils essaient de voir chanter pour que aient l'argent, la gloire, se fait connaître. C'est comme ça, vous voyez leur nom au Sermak. Euh, Sœur, celle-là, c'était Alléluia, oh Jésus. Alléluia. Puis tu vois les, les, les danser. Alléluia, oh Jésus. Alléluia, oh Jésus. Et donc, Sœur, Sœur, Sœur, c'était un Oh, Sœur, je sais pas comment on peut appeler. Euh... Sœur Bitabé, par exemple. Donc. Alors c'est simplement parce que je prends le nom d'un fruit, je prends les noms de quelqu'un, on va dire « Ah, mais les frères, en ont contre quelqu'un ». Non, je prends le nom tu sais qui Je pense qu'il n'y a personne qui s'appelle habitable quand même. Tout ça. Tu sais quand ils deviennent célèbres, ils changent leur nom. Hein? S'il était habitable Ah oui, ah oui. Oui, oui. Ils trouvent un autre nom qui sonne bien. Donc moi je prends cet habitable parce qu'il n'en en a pas. Donc, il se met en avance, il y tout le monde derrière qui font comme ça. Ah, Alléluia. Et puis, vous dites Oh, quel cantique Un frère avec. J'ai jamais écouté comme ça, dit serbitave. Et puis, vous, vous, vous venez aussi, maintenant, vous aussi. Alléluia. Comme habitable. Mais non, monsieur, madame. Non. Non, non, non, non, non, non. Il faut que vous chantez un cantique, que vous ressentez vraiment que c'est mon Dieu que je glorifie. Je ne sais pas, mais que Dieu nous aide. Souvent, on est mal compris. Ne comprenez pas mal. Comme le Seigneur disait, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage Mais c'est pour vous. Mon frère et ma soeur, toi et moi, nous devons, le matin, nous nous levons, nous chantons des cantiques de Sion, nous entendons des cantiques qui transportent notre cœur, notre âme. Mais quand vous, en, vous entendez des cantiques, vous ne plus vous-même comme ça. Oh. Ma soeur, les cantiques du matin, c'est pour adorer. Mais toi, tu commences déjà à gris. Mais quand est-ce que tu vas Tu es déjà dans les... Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, oui. Non, vous n'avez même pas le choix de prier. Vous avez, il y a des cantiques comme ça, vous vous levez, vous vous sentez déjà. Ah, vous savez, il remet son vêtement dans l'escalier. Ah, ah, ah. oui. Quand est-ce que tu peux sentir les désirs et se mettre à genoux et prier Dieu? C'est choses, des choses de distraction. Et c'est ça que vous aimez dans la voiture. Vous êtes au volant là. Frère, frère, sois concentré pour prier Dieu et pas une main l'accident Alors que toi tu es. Et Jésus, et Jésus. C'est la distraction au volant. C'est un danger. Que Dieu nous aide, que nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, nous veut du bien. Mal, effectivement, il veut un peuple saint, un peuple pur, dans le cœur. Parce qu'il imagine que c'est au moment où il vient. Tu dit, la trompette a sonné, tu n'entends rien. <rire> <t> <rire> <rire> la soeur Bittabé, là-bas, il est terminé dans l'ambiance, mais la trompette a sonné, tu n'entends même <rire> pas. Est-ce que vous comprenez Mais quand tu es, oh Seigneur Jésus, ah, gloire à toi, à la trompette sonne, il Alléluia, je suis là, Seigneur. Est-ce Est que vous comprenez C'est un peu une illustration pour que vous compreniez. C'est que c'est effectivement un rapport avec cela. Donc, voyons que euh, Abraham, pendant et, et, et, donc, il était là chez lui. et quand il entend donc une voix qui lui dit Abraham, il appelle bien par son nom. Lève-toi, prends ton fils, ton unique là. Il y a bien cité comme ça, hein? Genèse 26. C'est lui que tu aimes bien là, beaucoup là. <rire> Lui, il ajoute, viens me l'offrir à moi sur une de montagnes que je te montrerai. Alors, frère euh, et quelqu'un qui savait très bien que jamais, depuis qu'il connaît Dieu, n'a jamais entendu Dieu lui parler pour dire que je vais manger un être humain. Vous offrez moi, oui. j'avais entendu ça. Mais Dieu demandait ce jour offrir des agneaux et des brebis, ainsi de suite. Vous connaissez, non? Et ces jours-là, il entend la voix qui lui demande de lui offrir un être humain. C'est lui qui lui aimait mettant là. Voilà. Il dit, offre-le-moi. Ça à dire que tu viens avec lui, comme tu m'as toujours offert des holocaustes. Vous savez comment faire? c'est important que vous prêtez attention, j'ai trouvé le temps pour vous, et puis on n'a pas encore terminé, et il dit prends-le, tu viens avec lui pour me l'offrir, et Abraham savait très bien ce que cela voulait dire, mes frères et sœurs, quand Abraham a entendu cela, on ne l'a pas vu piquer une grise. Il s'est tourné par terre. Qu'est-ce qu'on qu qu me veut Moi, qu'est-ce que j'ai fait au monde il dit, il Non Il n'a pas couru à gauche et à droite pour Abraham n'a pas piqué des crises. Abraham n'a même rien dit à sa propre femme. La Bible nous dit qu'il n'a même pas dit que... Ariel de moi, Satan. Parce que ce que tu dis là, ce n'est pas, pas, pas possible. Et puis, non, non, non, Dieu ne peut pas me dire ça parce qu'il m'a dit, lui, qu'il lave, et puis tu me demandes de pouvoir. Et non, ça vous rappelle quand même quelqu'un, non Pierre. Alléluia. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, des élus de Dieu, même s'ils ont vécu dans l'autre époque, Alléluia. avec l'action de Dieu, les. Parce que c'est le même, quand on est un élu, on a le même esprit. Amen, Amen, Amen. Si tu es un élu, parce qu'Abraham était un élu, tu auras aussi la patience qu'avait Abraham. Amen. Ce sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas de différence. Le rapport est devant la parole de Dieu. Mais Abraham n'a pas fait cela, il a pris son fils et il est parti pour vraiment atteindre les lieux que Dieu voulait qu'il puisse ah, que Dieu puisse lui montrer ce qu'il dit je te montrerai. Et alors quand il est arrivé, alors qu'est-ce qu'il a fait exactement à l'habitude pour montrer qu'il avait cru à ce que la voix lui a dit donc Dieu lui a dit et il allait vraiment obéir 100%. Pas dire que hein, je pense que je vais être faire comme ça. Non, il allait vraiment obéir 100% à cette voix parce qu'il savait que c'était la voix, la même voix qui lui a parlé, qui lui a dit que tu auras un enfant, que tu auras Isaac, euh, et ceci, si c'est un Isaac, c'est un une postérité. Il dit que c'est la même voix qui me demande hein, de tuer cet enfant. C'est pour ça qu'il faut avoir une communion avec Dieu. Quand Dieu a fait une fois une chose dans ta propre vie, il va le refaire. Amen. Situé dans les mêmes Amen. circonstances. Frères et sœurs, Amen. ne soyez plus comme des enfants qui reculent. Soyons maintenant de ceux qui avancent. Ma en connaissant Dieu, Amen. et vous qui êtes déjà quand même des parents, quand vous avez des problèmes dans votre foyer, pourquoi aller chercher des juges Pourquoi aller chercher des gens de l'extérieur Pourquoi aller exposer ton mari Aller exposer ta femme et tout ça Vous deux, dans votre maison vous savez régler ah, oui. les problèmes dans ah, oui. votre maison. Amen, amen. Pourquoi aller chercher Sœur Bitabu pour lui raconter ton problème amen. Ou même faire avocat. Donc je parle de fruits. Oh, et je sens que je dois parler. Mais si tu veux parler, parle à Dieu. Amen. amen. Non, je suis, non, non, non, non, non, non, je sens que je dois parler hein, ce qui se passe chez moi à la maison. Mais ce qui se passe chez toi à la maison, Mais c'est avec toi et ta femme. <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> on ne veut pas, je dois, je dois, je dois, je dois parler. Mais, dis, mais oui, mais pas, pas de problème, Dieu t'a donné les genoux. Ah, <cười> Si vous avez déjà fait au moins 150 ans dans, dans le message. Il n'y a que des citations que vous avez à la bouche. Il faut que la vie suive. Amen. Eh ben. Amen. Alléluia. Oui, oui, oui. Non, il y a. J'étais heureux de voir notre frère, j'espère qu'il est toujours là, notre Saint-Salem. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Donc, dans ta maison, quand il y a un souci, un problème, effectivement, tu dis, ne va pas exposer ta femme à l'extérieur. Toi, femme, ne va pas exposer ton mari, même s'il si a faim. Parce que vous allez m'en vouloir, dit les frères. Je dis, vous pouvez m'en vouloir, il n'y a pas de problème. Même si les frères a fait. Même si la sœur a fait. Est-ce que la Bible t'a dit, toi, d'aller sortir avec la radio au capi pour exposer Voyez-vous comment moi je suis saint ou que je suis saint. Voilà comment ma femme elle est immorale et voilà comment mon mari est immoral. Dieu t'a demandé ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit L'amour couvrira une multitude. Amen. Je sens la flamme de moi, il faut que je parle. Tu veux que je vide. Il dit, n'y a pas de problème, mon frère. Je vais te monter l'endroit, il faut vider. Lui, il a dit, venez à moi. Vous êtes fatigué, chargé. Vous venez chez moi, videz chez moi. Et quand vous avez vidé, je retire le fardeau. Vous partez en repos. Réglez, mon frère, c'est terminé. Parce que, écoutez, mon frère, qui peut régler votre problème Votre voisin Non. La cour du tribunal Non. D'ailleurs, eux-mêmes, quand ils sont là, ils ont des problèmes. Il n'y a qu'un seul qui n'a aucun problème, et qui a la solution à tous vos problèmes. Je reviens encore à ce que beaucoup pensent de moi, mais et, et, cette solution-là, personne ne l'avait. Tu pouvais aller voir les juges, les, les, les, les, les, les, les pharisiens, les docteurs de la loi, et tout ça, personne ne pouvait solutionner le problème de la femme sur le en des militaires. Trouvez-moi quelqu'un qui pouvait la solutionner. Il pouvait expliquer à tout le monde, même s'il allait expliquer à tout le monde, il avait dit, là, là, le problème était la sentence. Mais il y a eu un homme. Vous connaissez vous-même. Donc, il a la solution à tous les problèmes, insolutionnables. Eh ben, déposer cela, il faut que vous arrêtiez. Oh, je vais te dire, il, il a fait, il a fait. Bon, pour les jeunes, je crois peut que bon, peut-être qu'il doit encore apprendre beaucoup de Mais vous, Amen. il y a six, quarante ans, vous êtes mariés. Elle était bonbon quand vous êtes mariés au début. Euh, C'est ça, on vous pose la question. Est-ce que je vous ennuie non. c'est ça le problème et puis parce que quand on vous disait, écoute nous ne pensons pas qu'il y ait vraiment ah vous allez me tuer, moi, je ne peux pas. J'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu m'a parlé, je veux Dieu dans euh, frère, je veux dire, ma soeur, je veux donner mon témoignage, ma soeur, frère, vous pouvez que. Non, non, non, non, non, si moi, ça mange, je vais mourir, je vais me suicider, je vais m'envoyer en dessous des trains, en dessous des trames, j'ai dit alors. Pour ne pas t'envoyer en dessous des trams, parce que nous voulons que tu sois vivant. C'est comme ça, hein? toujours comme ça. Surtout, vous savez, c'est comme quelque chose qui vous rend ivre. Vous n'entendez plus personne. Il faut être un, un fils de Dieu fort. Hein? De tous les côtés, hein? tous les jeunes là que vous voyez là, ils vous regardent comme ça. Ils vous causent toujours, parce que, parce que quand nous allons sortir, nous allons faire notre chemin. Mais on sait cela, oui, c'est vrai. Ils sont là, ça veut dire, bon, de toute façon, vous allez seulement voir, hein. Bref, on ne va pas là on revient ici. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que Dieu veut que nous puissions adopter une attitude des hommes et des femmes. Qui ne sont plus au lait. Mais il faut que ça s'arrête ici aussi chez vous, ici. De toujours, oh frère, je vais te voir pour ma femme. Oh frère, je vais te voir pour mon mari. Bon. Mm -hmm. ceux qui viennent de se marier, je comprends. Amen. Mais vous qui avez passé quand même des années. Et en plus, vous êtes ici à l'Assemblée. Tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches, vous entendez. Et souvent, mais c'est ce qui est dangereux, c'est que le mari, il est assis. Vous me permettez Amen. Le maris, il est assis. La parole de Dieu parle effectivement à la femme. Il voit que ouais, c'est pour ma femme. En tout cas, Dieu soit béni. Euh, que ma femme entende, hein, que comprenne effectivement. Donc lui, il est étranger. Il ne se remet pas en question. Il dit, mais quand même, si ma femme doit entendre, et moi-même ici. C'est toujours son hein. dieu. La parole de Dieu, c'est comme, comme les, les, les, les ailes d'un canard. Où vous mettez de l'eau, ça fait que passer. Le canard n'est pas mouillé. Donc on ne prêche pas pour lui, la parole de Dieu, on prêche pour sa femme. Puis bon, vice versa aussi. Hein. Si on ne prêche pas pour elle, on prêche pour son mari. Alors, ce que Dieu nous veut, c'est de pouvoir toujours dire, être là, Seigneur, même si il parle à mon mari, ce n'est pas un problème. Moi, je dis, Seigneur, moi, ma part. Allez et où je vais savoir, frère ça, c'est la vérité. Ça. Si Dieu s'occupe de ton mari, c'est Dieu qui s'occupe de ton mari. Mais toi, Dieu doit s'occuper de toi. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Si Dieu s'occupe de ta femme, et toi, il faut que Dieu s'occupe aussi de toi. Amen. Mais c'est pour ça que vous êtes toujours là en train de voir ah, c'est ma femme. Ah, Dieu a parlé. Ah, il a entendu, il a entendu. Un peu dit oui, il faut que je vous. Je dois te parler parce que je dois parler. Mon problème est. Je dois te parler parce que y a mon mari. Ça veut dire que vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. <rire> J'ai enfin bon, si je, je donne ces témoignages comme ça, les gens la personne va dire ah, c'est des mois, c'est des mois, mais c'était un témoignage édifiant pour qu'on voit comment Dieu touche le cœur de nos soeurs et, et arrive à pouvoir aller. Et là, j'étais vraiment touché quand j'écoutais la soeur qui me parlait. Bon, bon, c'est pas non, non, non, c'est de l'autre côté parce qu'on va dire oui, c'est non, non, je... de l'autre côté parce que c'est quand même extraordinaire que. On écoute la parole de Dieu. On sort d'ici. On refait exactement le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Et puis on se croit qu'on est saint. Ou on est sainte, Et que nous on comprend mieux l'évangile. que tous les autres effectivement c'est à nous-mêmes de pouvoir faire comprendre aux gens l'évangile. Et c'est ça le grand danger en fait. Je dois me trouver dans une position où je me pose la question. Seigneur, moi je veux savoir... Si tu me connais aussi, parce si que tu me connais, tu vas me parler. Amen. Amen. Je vais écouter, je veux réaliser effectivement que là je suis venu, Seigneur, tu m'as parlé, tu as touché mon cœur, parce que je suis venu pour ça. Je ne peux pas sortir ici étant sec ou sèche. Effectivement, non, je dois être dans les conditions de Seigneur que j'entends et je réalise que, ah mon Dieu d'amour, que ton nom soit béni, parce qu'aujourd'hui tu m'as parlé. S'il a traité avec mon mari, c'est avec ma femme, ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est qu'il a traité avec moi. Amen. Dieu m'a parlé aussi. C'est ainsi qu'Abraham monta avec la corde. Il a montré qu'il croyait vraiment que ce qu'il allait poser comme acte. Il a pris la corde, il a pris le couteau, il a pris aussi le feu. Parce que quand ils sont montés avec l'enfant, il dit Mais père, voici donc le couteau, voici le feu, la corde aussi. Parce qu'il a lié son fils. Et puis il pose la question. Parce qu'il savait comment on sert à Dieu. Et où est donc l'agneau pour les sacrifices Déjà en bas, pour que vous puissiez comprendre, quand il est arrivé à la montagne, et Dieu lui montrait effectivement qu'il devait monter effectivement cela, et il dit à ses serviteurs, ça c'est la nature d'un fils de Dieu, il dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi ici, et l'enfant, « Nous allons monter pour aller adorer notre Dieu. » Et quand nous aurons terminé, il dit, « Moi et l'enfant, nous reviendrons vers vous. » J'ai dit, cet homme était vraiment un homme de Dieu, un fils de Dieu. Il avait vraiment la foi en Dieu. Avant d'aller monter, il dit à ses serviteurs comme témoignage, « Vous restez ici. Moi et l'enfant, nous montons. » Et puis, moi et l'enfant, nous reviendrons vers vous. Donc, les hommes n'attendaient pas Abraham seul. Non. Il nous a dit qu'il doit revenir. Donc, il est allé offrir un sacrifice à son Dieu. Et Abraham ne savait pas lui-même comment ça s'est passé, mais il avait foi en Dieu. Il savait une chose que Dieu ne peut pas se tromper. Parce que s'il m'a dit d'avoir Isaac aussi, il m'a dit qu'en cet Isaac ici, moi ici, j'aurai une postérité. Donc je sais une chose, que Dieu ne permettra pas qu'Isaac aussi meure. Parce que même s'il meurt, Isaac va ressusciter. Oh frère, quand on a la foi, on croit les choses impossibles. C'était qui qu'Abraham croyait comme ça Hébreu chapitre 11 pas qu'on a on explicite ou bien on imagine l'image, non, Abraham croyait comme ça. On lui a dit bien qu'il espérait que quand Isaac serait tué qu'il ressusciterait parce que Dieu avait dit à l'Isaac, en même une postérité. C'est pour ça qu'il est monté avec Isaac. C'est pendant toujours sur la parole de Dieu. Et son fils regarde, dit Mais papa, me voici le couteau, voici le feu, et tout ça. Euh, vous l'avez entendu sinon On n'a pas vu, papa, puis, il y a plusieurs Il dit Mais, commencez à pouvoir pleurer, appeler les ancêtres, appeler les côtés à gauche, à droite, effectivement. Quand c'est vous comme ça, c'est les coups de téléphone. Oh, tel prédicateur. Oh, c'est comme ça le problème. Parce que moi, on m'a dit là-bas à l'Assemblée Est-ce que c'est comme ça, vraiment Est-ce que c'est comme ça, comme ça Mais Dieu vous a dit. Alléluia. On cherche toujours une foule de prédicateurs pour qu'ils vous donnent selon vos désirs. Mais ce que Dieu vous dit, c'est de pouvoir croire. Ah ben c'est sûr et certain. Ah oui. Abraham est monté avec son fils. Il était sûr et certain de ce que Dieu lui avait dit. Bien sûr que oui. Et quand le fils lui a posé la question, Abraham est resté imperturbable. Quand vous vous euh, demain, euh, au le jour d'avenir, oh, on a pris les décisions, les CCO, CCO a pris des décisions, et comme ça on va faire, comme ah, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer Mais non, Dieu vous a dit qu'il sera avec vous. Amen. Amen. Qu'en sera-t-il maintenant avec mon séjour Mais Dieu te l'a dit que tu auras ton séjour. Amen. Amen. Le problème, c'est la manière dont tu considères les choses de Dieu. Amen. Et quand tu ne le crois pas non plus, c'est pas à toi. Vous comprenez Ainsi que... Alors, Abraham répond à son fils, il dit, Les seigneurs, notre Dieu, il se lui-même des lolo. Quand il a dit cela, est-ce que vous avez vu quelque chose se passer Non. non. Parce que quand vous dites quelque chose, que vous avez confiance en Dieu, soyez ferme et croyez que Dieu va faire cela. Même si on ne le voit pas maintenant, c'est une manière ou d'une autre, mais on reste dans la foi, croyant que c'est sûr et certain que Dieu va le faire. Il est allé jusqu'où Il a pris son fils, il a lié son fils, il a mis Isaac sur le bois, en fait. Ce n'était pas la comédie, hein? comme nous aujourd'hui, nous jouons un peu la comédie de la foi. Et oui, oui, oui, et puis en ce moment, quand on, on voit qu'il n'y a pas des éléments, on craque et on cherche d'autres solutions. Non, Dieu a dit ce qu'il a dit. Et alors il prend Isaac, il l'a mis sur le bois. Vous savez, il y avait le feu. Pas le feu avant, on met le feu après, d'avoir tué quand même. Et il a pris son couteau. Il a pris la, la tête de l'enfant comme ça. Donc il l'a mis là. La gorge était bien, bien séparée. Parce que c'est par là qu'il faut couper. La caroter. Vous voyez, non Donc il tient bien l'enfant. Ce qui est merveilleux, c'est que oui c'est la vérité. Le papa qui aime son fils. Eh ah bien oui, son fils qui a eu dans des conditions difficiles. Alors lui-même, pas quelqu'un d'autre. Il vient là. Non, il faut aimer Dieu. Il vient là, il tient son fils comme ça là. Et le fils est lié, le pied lié, le main lié, effectivement. Et l'enfant, il avait la mort de son père il avait une pleine confiance dans son père, parce qu'il pouvait qu'il regardait. C'est merveilleux que Dieu bénisse Isaac. Vous vous rendez compte, frère, là, sur le bois, tu sais que tu as déjà vu comment ton papa fait avec les animaux. Tu ne sautes pas pour dire, papa, laisse-moi la vie. Papa, de moi, je suis encore un enfant. Comment je n'ai pas encore fait ma vie. Tout un temps comme ça, laisse-moi au moins vivre quelques temps. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non si aussi nos enfants pouvaient comprendre ce que nous leur disons, parce que souvent on se révolte contre les parents, bah, on ne rate pas là-dedans. Alors maintenant, il prend, il tient la tête l'enfant comme ça, il a dégagé le cou. Maintenant, il prend le couteau. Il lève le couteau maintenant pour enfoncer. Donc il avait la main levée, pas pour jouer à la comédie, il allait tuer. Vous savez, pendant ce temps-là, Abraham ne voyait rien. Mais autour de lui, effectivement, les anges étaient tentés d'observer. Il lève la main. Il ramène la main. Au moment où la main va vite pour la main. Là, il dit Arrête Abraham. Il entend une voix maintenant qu'il ne voit personne. Hein? Mais la voix vient il dit, Arrête. Il dit j'ai vu Abraham. Que tu aimes ton Dieu. Que tu as la foi en ton Dieu. Ainsi donc je te bénirai. Lisez l'écriture au Genèse chapitre 6, vous verrez comment l'ange a pu pouvoir parler, mais avec autant de considération d'Abraham, il dit, maintenant à parler, mais je te bénirai, donc j'ai compris la promesse, effectivement. C'est comme cela que Isaac est descendu avec son père. Et les, gardes, en fait, les, les les travailleurs de son père, effectivement, qui étaient là, effectivement, aussi, l'ont vu aussi. Et Isaac est rentré donc à la maison d'Isaac. Toujours dans la maison. Abraham a dit à son serviteur n'allez pas dans l'autre patrie, dans la maison, frère, parce que j'ai un frère. Va dans cette maison-là et tu trouveras effectivement, aussi que là il y a donc des filles dans la maison. Effectivement, je vous l'ai dit, là. on se marie toujours. Mm -hmm. Et c'est comme ça que Rebecca était donc, vous connaissez comment tout s'est passé, effectivement. Et, et, et Rebecca est venue, effectivement, aussi. Puis bon, Rebecca, la seule femme, effectivement, est sortie, Jacob et Esaïe. L'un était celui que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Okay. Dieu n'a continué qu'avec Jacob. Alléluia. C'est la manière de Dieu de pouvoir faire les choses qui nous dépassent, nous, parce que Dieu a un dessein. Et pour nous aussi, nous avons des desseins bienveillants que Dieu a formés pour nous. dessins desseins bienveillants. Nous devons simplement marcher et faire confiance à l'Éternel, notre Dieu, tout au long de cette année. Mon frère et ma soeur, le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuve, Mais il sait qu'il y aura des épreuves, mais il vous a déjà dit ce que vous, vous devez regarder. Pas à l'épreuve qui peut vous arriver, effectivement, mais regardez à la promesse qu'il vous a faite pour cette année. Sûr et certain, vous sortirez toujours vainqueur. C'est vrai, je crois que euh, la plupart du temps les gens se sont peut-être posés « Ah Seigneur, nous attendons que ce sera vraiment… » Si nous étions des humains, nous pencherons toujours en disant « Mais les baromètres montrent que ceci, alors nous devons quand même être ici. Alors ça dit que ce euh, sera toujours des moments difficiles Mais il a dit que c'est une année qui sera une année bénie Amen. Pour vous Alors qu'on parle des baromètres, ce n'est pas votre problème. Est-ce que vous comprenez Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui marche par la foi. La foi en son Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, mais vous restez là. Tendre Père et précieux sauveur, je voudrais te dire merci. Merci pour ton amour et ta bonté, pour ta grâce que tu nous as accordée, Père combien tu es tellement bon pour nous et que tu nous aimes père et et tu nous donnes la grâce de pouvoir réaliser que il nous faut marcher toujours par la foi, mon sauveur et de réaliser que tu donnes toujours effectivement ce que toi tu as promis et nous voulons démarrer dans ta parole à toi perdu et de pouvoir croire qu'effectivement que tu es capable de pouvoir accomplir ce que toi tu as promis je te remercie Père, ben, mais de tout mon cœur, mon roi oh dieu Derrière tous ceux qui nous donnaient effectivement la peur et tout ça, nous, aurons, nous voyons maintenant vers notre avenir Père Saint dieu ce qui doit pointer à l'horizon, Père Saint-Dieu. Cette joie que Tu nous as vraiment aussi accordé la grâce de pouvoir expérimenter, mon bébé. Tu as dit, je te rétablirai, Seigneur. Nous te remercions. Nous avons confiance en toi. Que ta paix, ta bénédiction soit accordée à ton peuple, mon Père Personne, Dieu, à ceux qui croient en ton bien. Personne, qui ont confiance, personne. Seigneur, c'est vrai. Nous savons que Tu feras des grandes choses avec ton peuple, mon Seigneur. Que ta bénédiction leur soit accordée. Que la grâce leur soit accordée. C'est la joie de notre cœur de pouvoir vraiment vivre et marcher aussi avec toi. Sois béni et sois exalté, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. tu nous Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Nous nous décourager Si nous sommes unis en lui Tant qu'il y aura l'amour Nous vaincrons oh, oh, oh. Nous sommes frères et sœurs en Jésus Et non nous pas la main Marcherons retour Et je glorifie ton nom. Oh, oh, oh, voilà pourquoi, mon cœur, tu Je t'aime. Et je gueule